Bienvenue dans cette vidéo, alors ceux qui n'aiment pas les grandes introductions, c'est pour vous, vous allez être ravis parce qu'aujourd'hui je n'en fais pas, il est à peine 7h du mat et je m'attèle à faire cette vidéo parce que oui on va parler rapidement du airdrop du XRP même si c'est pas ça qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, on va plutôt en profiter pour parler du Ripple et euh, voir en fait si c'est vraiment une monnaie traître, est-ce qu'il faut lui faire confiance, et tout simplement, euh, indirectement, on va voir en fait si ça vaut le coup ou pas de participer au drop. De toute manière, je vous le dis comme ça en début de vidéo, je sors la vidéo la vendredi, donc vendredi 11, il faut savoir que la fin du euh, snapshot c'est le 12 décembre, à minuit heure euh, de Greenwich. Donc si vous voulez y participer, vous pouvez regarder euh, jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire une idée, mais euh, si vous voulez y participer, c'est FISA, c'est maintenant, maintenant. Bref. <musique> Oui, je prends du café parce qu'il en faudra pour faire cette vidéo que je veux, brève. Alors, qu'est-ce que c'est le Ripple Donc déjà, avant de commencer, je rappelle que Ripple et XRP sont deux choses bien différentes. Ripple, quand on parle de Ripple, on parle de la société, le projet, les fondateurs aussi en soi, enfin toute la société, et le jeton donc Ripple Token, XRP donc, c'est le jeton, la crypto-monnaie en soi. Alors, faut savoir que les fondateurs ont travaillé sur le projet Ripple depuis très longtemps, hein, déjà depuis 2004, mais ils ont lancé... XRP en 2012, et leur but, leur mission principale jusqu'à maintenant, c'est de permettre de faciliter les transferts bancaires, interbancaires. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils voulaient, leur objectif, c'est d'apporter de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la technologie de la blockchain, qui permet en vrai de faire des, des transferts plus rapides, avec moins de frais, de l'incorporer dans le système euh, bancaire classique, dans les institutions. Alors déjà rien qu'en vous disant ça, en fait, vous comprenez tout de suite immédiatement le problème du Ripple. Pourquoi c'est une monnaie aussi climatique. Parce que franchement de toutes les crypto-monnaies qu'il y a, c'est peut-être celle qui est aussi euh, est celle qui est vraiment la plus ambivalente de toutes. En gros, il y a soit des gens qui l'adorent il y a ou les gens la détestent. Et c'est ce qui me motive à faire cette vidéo. Euh, déjà, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous participez ou pas au airdrop Et euh, moi, personnellement, je participe, mais de toute manière, parce que c'est tellement simple euh, de le faire. C'est-à-dire qu'ils nous demandent rien d'autre de spécial que de garder nos XRP dans un wallet. Et la plupart des plateformes le font, participent. Donc déjà, j'imagine que vous avez dû recevoir des tonnes d'emails de toutes les plateformes qui vous disaient que, justement, elles acceptent, elles font le airdrop de Ripple. Donc, euh, forcément, moi, je participe parce que j'avais déjà des XRP, mais quand même, ce qui est à retenir quand même, c'est que euh, quand on parle du XRP, on parle quand même de la troisième crypto-monnaie en termes de market cap. C'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et euh, Ripple. C'est pas euh, un hasard, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y croient et de l'autre côté, euh, Ripple nous montre toujours qu'elle a de plus en plus de partenariats avec des institutions bancaires, toujours plus grandes, toujours plus prestigieuses, toujours plus renommées et qu'elles font des transferts euh, et qu'il y a de plus en plus de transferts qui sont opérés. On peut penser à la fameuse... Euh, bon, c'était un coup médiatique de l'acteur Ashton Kutcher qui avait envoyé 4 millions de dollars euh, donc en Ripple, en XRP, donc, et euh, ça lui avait... Et ça avait pris quelques minutes, et surtout, ça avait quasiment rien coûté. Donc, ça avait fait un bruit médiatique, parce que là, on s'était rendu compte, enfin, les institutions, en tous les cas, que euh, vraiment, il y avait un intérêt. Il y avait... Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des bénéfices, littéralement à euh, utiliser le XRP. Donc voilà un peu pour résumer ce qu'on qu peut déjà dire de l'XRP et du Ripple, même s'il y a beaucoup plus de choses à dire parce que vraiment les fondateurs ont pensé à plein, plein de variantes, c'est-à-dire ça fait très longtemps qu'ils essayent en fait de trouver un moyen de soulager les banques, pour le dire ainsi. Alors je pourrais dire encore plein d'autres choses sur le Ripple parce que vraiment c'est un projet super long déjà si vous allez sur la page Wikipédia euh, ou si vous regardez leur historique, c'est long, ça fait très longtemps qu'ils essayent de tr trouver une technologie. Et peut-être que finalement avec le nouveau euh, airdrop, avec le Flair Network, ils ont peut-être trouvé une version améliorée ou une version supérieure de ce qu'ils voulaient proposer. On va voir ça tout de suite après, mais d'abord ce qui m'intéressait, c'est qu'on se pose tout simplement la question de savoir, la question qui nous tarot de tous, c'est de savoir si, si finalement c'est une crypto-monnaie traître. Est-ce que c'est pas la crypto-monnaie du judas par excellence? Parce que, euh, comme on vient de le dire, c'est donc une crypto-monnaie, donc crypto-monnaie avec tout ce qu'on entend euh, derrière ce mot-là, donc qui, euh, qui est complètement indépendant des banques. Pas la peine de vous rappeler ici que le Bitcoin, lui, ne dépend pas du tout des banques, alors que le Ripple, lui, ce qu'il vient faire, il vient apporter la crypto-monnaie, donc la technologie de la blockchain et tout ce qui va avec, et qui veut l'incorporer dans le système classique, dans les institutions bancaires. Donc déjà, c'est déjà un problème en soi, et vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui, ne, qui refusent le XRP, qui ne sont pas d'accord avec le projet Ripple, c'est plutôt une question de philosophie, c'est plutôt une question de principe, et en se disant tout simplement, on ne peut pas mettre la crypto-monnaie dans les institutions, c'est complètement antinomique, ça va pas, ça va pas du tout avec le principe de la crypto monnaie qui veut à la base détruire les banques ou en tous les cas s'en libérer. Euh, voilà un peu en fait la dualité de, du XRP, voilà en fait toute son ambivalence elle tient là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au Ripple, vous allez me dire Alors, la première chose qu'on reproche, c'est qu'il soit centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une société derrière qui contrôle l'émission et euh, la distribution des tokens. Je vous rappelle ici qu'en fait, par rapport aux autres crypto-monnaies qui sont en général minées, hein, comme pour le Bitcoin classiquement, euh, le XRP a déjà été pré-miné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le miner, et il y a un maximum de 100 milliards de tokens XRP qui ont été distribués. Alors, il faut savoir qu'ils ont pensé dans le mécanisme qu'à chaque fois qu'il y aurait une transaction en XRP, il y aurait une fraction de celle-ci qui se détruirait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, plus on utiliserait le XRP, moins il y en aura en circulation. Ça, on en reparlera plus tard, si ça peut avoir une incidence sur le cours du XRP. Nécessairement, oui, mais alors, euh, sur une quantité d'années assez incroyable. Mais euh, ce n'est pas encore la question... Euh... Et donc, vous voyez à quel point ça peut être problématique pour euh, les crypto-enthousiastes comme nous. Et donc, surtout, ça veut dire que la distribution dépend de la société mère. Alors déjà, ici, en fait, a une petite subtilité. Le, la société Ripple ne possède pas le XRP en soi. C'est-à-dire que, bien sûr, on aurait peur des variations de cours, euh, comme on a pu le voir pour d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des sociétés ou des personnes, des baleines, quoi, qui possèdent beaucoup de crypto, elles peuvent en effet jouer sur les marchés en achetant ou en vendant de manière excessive une grosse quantité. C'est ce qui est frais, et on peut tout à fait le comprendre, euh, les traders en se disant que cette crypto-monnaie-là, elle est un peu trop cont contrôlée, contrairement aux autres. C'est même donc le premier reproche et le plus grand reproche qu'on peut faire au Ripple. Voilà, ça c'est le principal reproche qu'on lui fait. Et l'autre reproche en fait, qui découle de celui-là, c'est simplement le fait qu'elle collabore avec les banques. Comme on l'a dit plus haut, c'est quand même assez fou d'imaginer ça, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui veut travailler avec les banques. Et donc on voit bien, et c'est l'idée que là, le XRP, Ripple en général, veulent être un espèce de bridge, un pont entre le monde des crypto-monnaies et le monde bancaire. Et finalement, c'est la question qu'on doit se poser chacun en fait, d'entre nous, vous, moi, c'est se demander si euh, finalement, dans un monde optimiste, si c'est pas super, c'est peut-être super ce que font Ripple et XRP, parce qu'en en introduisant, en fait, c'est vrai, la technologie blockchain, on va pouvoir les particuliers, hein, tous, pas seulement ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, comme vous et moi, etc. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir bénéficier en fait, des avantages de la crypto-monnaie. En gros, les gens pourront faire des transferts interbancaires payer moins parce que vous savez, ça coûte très cher, même quand on est particulier. Pour les entreprises, ça sera intéressant. Et pour les banques aussi, on reproche souvent aux banques de taxer beaucoup trop leurs frais bancaires, etc. Et bien justement, ce serait un moyen de réduire tous ces frais-là. Donc finalement, ceux qui vont gagner, c'est nous autres, les particuliers, les gens qui utilisent les banques. À moins que les banques gardent tout dans leur poche, mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, donc dans un premier temps, on peut se dire, dans une vision optimiste des choses, que c'est super. L'autre point de vue qu'on peut avoir, là ici, je vous donne pas mon point de vue, hein, vraiment, j'essaie de rester objective. Euh, L'autre vision un peu plus négative, c'est de se dire oui mais voilà, euh, c'est n'importe quoi, on va perdre pour le coup euh, tout ce qui importe dans la crypto monnaie à savoir qu'on était euh, libéré du chouk des banques et il n'y a aucun intérêt à ce que les banques euh, se servent des crypto-monnaies, il faut bien se faire la séparation entre les deux, euh, les banques classiques avec la monnaie fiduciaire et puis euh, nous autres qui utiliserons le circuit des crypto-monnaies. Donc voilà ces deux visions vraiment très séparés. Et j'avoue que c'est quand même un peu difficile de faire son choix. Alors, si vous voulez connaître mon avis, est-ce que vous voulez connaître mon avis ou pas A-t-on vraiment le choix Donne ton avis et on verra bien. Euh, moi, je pense, je suis plutôt optimiste de manière générale, de toute manière. Alors, je sais, je me dis que ça peut être une très bonne chose, en fait, pour la finance classique et que ça peut être le moyen ultime pour elle de se réveiller et enfin de, de, de progresser, en fait. j'ai pas l'impression qu'elle puisse progresser autrement en fait qu'en utilisant euh, la technologie de la blockchain et euh, que ça peut être une très bonne chose en fait pour le monde entier, pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est ma vision, je ne sais pas quelle est la vôtre, euh, mais de toute manière je comprends très bien l'autre vision en se disant euh, quand même que c'est ce que les banques, les institutions s'intéressent à ça, c'est euh, catastrophique pour les crypto-monnaies. Ça peut même ruiner en fait tout ce qui a été bâti jusque là pour euh, garder notre indépendance. Donc je comprends aussi parfaitement ce point de vue là, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut se dire c'est qu'en fait euh, on peut très bien cohabiter avec les deux solutions, c'est à dire garder un circuit comme ça, comme le, ce qu'on a en fait actuellement avec des crypto-monnaies qui sont décentralisées, avec des crypto-monnaies dont on peut faire ce qu'on veut, et puis de l'autre côté, avoir des crypto-monnaies qui sont plutôt institutionnelles et qui servent aux banques, etc. C'est tout à fait possible en fait d'avoir les deux mondes, et c'est ce qui se passe par exemple en ce moment, et why not C'est plutôt pas mal. Moi, en tous les cas, je trouve ça plutôt intéressant. Alors voilà, j'ai pas voulu m'étendre, j'ai pas voulu faire une grande vidéo, c'est volontaire. Maintenant, à la fin de cette vidéo, la question c'est est-ce que vous voulez participer au Spark Token ou pas Je vais dire quelques mots dessus faut juste savoir que le projet Flair, donc euh, Flair Network, eux, euh, ce qu'ils ont voulu, c'est euh, faire une collaboration avec Ripple, en fait, pour permettre euh, au Ripple, au XRP de pouvoir utiliser les applications d'Ethereum. C'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est vrai que jusque là elle était assez limitée, on ne pouvait pas utiliser les smart contracts d'Ethereum. Et donc là vous voyez que Flare Network en fait vient apporter une dimension supplémentaire, une nouvelle couche en fait au XRP en lui permettant de pouvoir faire d'autres choses et d'ouvrir les possibilités. Et donc ce qui est bien c'est que le XRP en fait pourra être, être utilisé dans la DeFi à plusieurs niveaux. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc il fallait créer un token adapté qui découlerait du XRP, hein, c'est ce qu'on a fait, donc euh, un fork, un utility fork et euh, c'est comme ça qu'est né le Spark. Donc en gros, comme vous le savez, c'est donc un clone du XRP. Comme le Litecoin, en fait, hein, qui est le résultat d'un fork du Bitcoin, donc c'est le clone, hein, pour ainsi dire, du Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc là, c'est vrai que d'un point de vue technique, technologique, ça devient très intéressant parce qu'on se dit que le XRP prend une nouvelle mesure et il va être encore plus utilisé, encore plus pratique, encore plus intéressant pour les banques, les et euh, même ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que les gens se sont dit « mais c'est super sur airdrop tout simplement parce qu'en fait, vous recevez exactement euh, le nombre de Spark que vous avez en XRP. La phrase n'était pas très logique, mais en gros, voilà, comme vous le savez, si vous avez 50 XRP sur votre portefeuille, vous recevrez 50 euh, Spark. Alors, ça peut être super, mais qu'est-ce que ça vaut 50 Spark C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question légitime qu'on peut se poser. Il faut savoir que dans l'histoire, ce qu'on a vu, c'est que souvent, les Forks n'ont pas, euh, pas la même valeur, sont souvent moindres en termes de, de prix et de cours que la monnaie originale. On parlait tout à l'heure du Litecoin, vous voyez bien qu'il vaut bien moins que le Bitcoin. Donc très nécessairement, ce que ça veut dire, ce qu'on peut imaginer et supposer, c'est que le Spark, en tous les cas à ses débuts, il ne va pas valoir grand-chose dans la mesure où le XRP aujourd'hui tourne autour de 0,5$. Donc imaginons une personne qui a 10 000 XRP, environ 5 000$. Ce qui est bien, c'est qu'elle va recevoir quand même 5 000 Spark. Et on peut très bien s'imaginer que les Sparks ne vont pas rien valoir du tout, donc elle va quand même gagner pas mal d'argent. Alors pour les personnes qui ont un plus petit portefeuille, comme toujours, hein, ce sera bien sûr moins intéressant de gagner 10 Spark ou 20 Sparks, mais on ne sait jamais. En tous les cas, j'ai regardé, je vous mets des liens euh, sous cette vidéo-là, il y a pas mal de gens qui ont fait des prédictions. Alors, les prédictions, c'est assez incroyable. Il y a des gens plutôt rationnels, j'ai envie de dire, et euh, pessimistes sont la chose, qui disent que de toute manière, même en 2025, même en 2030, le XRP ne va pas valoir plus de 1$. Et il y a d'autres personnes, euh, d'autres experts, et j'en pense qu'ils sont vraiment trop optimistes, que, tellement optimistes que ça en devient irrationnel, je pense. Et surtout quand on fait le calcul, le ratio, en fait, avec le market cap et, euh, la, la, et tous les tokens qui seront euh, distribués, il y aura quand même 45 milliards. Donc techniquement, en fait, d'un point de vue vraiment... Euh, Courbe graphique, ce serait vraiment très euh, étonnant que euh, d'ici quelques années, ça prenne euh, autant de valeur comme ça et que ça atteigne 100 ou 1000 dollars. Ça, euh, personnellement, je pense que c'est euh, irréaliste. Techniquement, ça paraît irréaliste, mais il y a quand même des gens qui euh, y croient. Donc, en tous les cas, c'est à vous de faire votre choix. Euh, voilà, la vidéo s'arrête. J'espère que j'ai pas été trop longue. Pour une fois, j'ai pas fait trop de, de fioritures autour. Mais euh, justement, je sais pas si justement j'ai oublié des points ou si j'ai pas été assez précise. c'est l'avantage des grandes vidéos. On peut prendre le temps de dire les choses et les courtes vidéos, je pense qu'on a encore plus d'occasion de faire des erreurs ou des raccourcis. Alors voilà, est-ce que vous allez participer ou pas au Spark? En tous les cas, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Vous avez plus, vous avez plus à déposer des XRP sur vos portefeuilles. Si vous en avez déjà, tant mieux. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. mais par contre, il faut regarder selon la plateforme dans laquelle vous êtes. Par exemple, avec Binance, il faut un minimum de 10 XRP. Il y a d'autres plateformes qui demandent de le faire avant une certaine heure. Euh, C'est-à-dire bien avant le snapshot. Enfin, regardez bien la plateforme. Moi, je pense qu'on a absolument rien à perdre. Je pense que, euh, pour le coup, il y a des airdrops qui nous demandent des, des petits travaux en échange. Euh, là, il n'y a rien à faire, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et surtout que peut-être, finalement, ça peut être une bonne chose. Voilà, là, pour le coup, j'attends plutôt vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que le, le Ripple, est-ce que le XRP, c'est une bonne chose en soi pour euh, la crypto-monnaie et pour les banques en général Ou est-ce que c'est vraiment une monnaie de Judas Sur ce, passez une, une bonne journée. Heureux. Merci de m'avoir écouté. Et, euh,